Le Volkswagen Tiguan est une star depuis le lancement du premier Opus en 2007. Et, à l'instar de toutes les stars, il a une obsession, se maintenir au top. Du coup, il s'est offert un restylage en profondeur. Au menu, face avant remanié, intérieur digitalisé et nouvelle motorisation. L'habituel défaut de l'homme est de ne pas prévoir l'orage par beau temps. Cette citation de Nicolas Machiavel, les dirigeants de Volkswagen ont probablement dû en faire l'incipite du cahier des charges du restylage de mi-vie de la deuxième génération du Tiguan. Écoulé à plus de 6 millions d'exemplaires depuis le lancement de la génération originelle en 2007, le Tiguan est le SUV le plus vendu en Maroc depuis quelques années. Et la génération actuelle, lancée en 2016, a réalisé un véritable tour de force en arrachant, en 2019, des mains de la Golf 7 qui semblait indétrônable, quand bien même elle était en fin de vie, le statut de best-seller mondial de la marque. En mode Tiguan et on lit. En d'autres termes, la firme de Wolfsburg pourrait se permettre d'offrir un restylage discret à son SUV compact. Mais non. Le remaniement est spectaculaire. Locke plus affirmé le Tigan hérite d'une face revue en profondeur, à la faveur de l'adoption de la nouvelle calandre consacrée au SUV de la marque, inaugurée par le Touareg 3. Elle arbore fièrement le nouveau logotype de la marque et ses contours viennent lécher feu avant, inédits eux aussi, et qui sont désormais disponibles, sur la finition haute, avec des diodes matriciels Light. Enfin, le bouclier avant a également été retouché. Les changements sont beaucoup moins visibles à l'arrière. Le plus gros d'entre eux concerne les feux, qui étreignent, sur les finitions les plus huppées, des clignotants à défilement. A noter, par ailleurs que le monogramme Tiguan disposé sous le logo de la marque a été modifié et c'est également le cas, sur les variantes à transmission intégrale, de la griffe 4 motion A bord, le Tigan s'offre de nouveaux revêtements, un volant multifonction inédit, qui reçoit, en option, des commandes tactiles rétro -éclairées. Bon technologique. Il profite, surtout, du système d'infodivertissement de troisième génération MIB3 à la connectivité proverbiale. Accès Wi-Fi, compatibilité Apple CarPlay et endroit d'auto au sont au programme. Du reste, la console centre a troqué les commandes physiques de la climatisation contre des curseurs et des pavés tactiles, tandis qu'un très haut système Hi-Fi e Arman Cardon de 480 W fait son apparition au niveau du catalogue des options. L'amélioration technologique a également concerné les aides à la conduite. Le Tigan Phase 2 bénéficie d'un régime de vitesse actif avec freinage d'urgence autonome et peut même embarquer en option le Travel Assist, un système de conduite autonome de rang 2, actif jusqu'à 210 km par heure. Sous le capot, le Tigan New Look abrite des blocs essence et diesel présente une meilleure efficacité après avoir reçu un système d'hybridation légère en renfort, pour des puissances allant de 115 à 320 chevaux. Le plus puissant de ces blocs, 2.0 litres essence TFSI, l'inédit Tiguan R, le Tiguan le plus puissant jamais produit. De belles variantes inédites, dotées d'une boîte à double embrayage à 7 rapports DSG-7 et d'une transmission intégrale, cette variante R est reconnaissable à son bouclier avant agressif et généreusement ajouré, à ses passages de roue bodybuildé, que Vige remplace de Splendide 21 à son imposant diffuseur arrière, ou encore à sa ligne d'échappement spécifique. En option. Les mélomanes ont la possibilité de s'offrir une ligne à Krapovic en titane. Le plus énervé des Tigans a également droit à des sièges semi et sculpturaux et à un volant sport avec mes plats, de même qu'une instrumentation numérique donnant à voir le sigle R. Dans un autre registre, le nouveau Tigan hybride rechargeable, baptisé E Hybride, doit tout, ou presque, à ses aînés Golf 8 et passage GTE. Le 4 cylindres 1,4 litres essence de 150 chevaux et l'électromoteur de 115 chevaux permettent d'aller chercher une puissance cumulée de 245 chevaux. Elle devrait afficher une autonomie de près de 50 km en mode 100% électrique. Moins démonstrative que la R, elle se contente de logos spécifiques et une trappe disposée au niveau de l'aile avant gauche. Petite augmentation des prix. La commercialisation du VW Tiguan restylé est prévue pour l'automne. Ces tarifs devraient subir une petite inflation. Rien de bien méchant, surtout si cette hausse pressentie est mise en équilibre avec tout ce qui a été accompli au cours de ce récit.